À travers tout ce que je pouvais lire ou toutes les conférences à laquelle je pouvais assister, souvent on sait ce qu'on qu doit faire, ce qu'on qu pourrait faire. Et après, c'est justement la question du passage à l'acte. C'est-à-dire comment on, on arrive à mettre en action euh, une, une, une action corrective par rapport à quelque chose qu'on qu va dénoncer. La meilleure façon de mettre les gens en mouvement, c'est de, de leur expliquer comment ils fonctionnent. J'ai décidé de faire une conférence gesticulée sur comment s'entraîner au courage, expliquer en quoi consiste le courage et dire que le courage c'est quelque chose qui peut s'acquérir, qui nécessite un entraînement surtout. J'ai décidé d'offrir de, de, cette conférence, je la propose bénévolement, gratuitement, avec plaisir, et, et puis c'est un plaisir de la faire aussi. C'est ma façon à moi de participer à l'éducation populaire et à l'émancipation du citoyen. Je propose cette conférence gesticulée sur l'exercice et l'entraînement au courage où je parle de tous les courages aussi bien politiques ou des choses plus personnelles, le courage de, de rejoindre un collectif. J'incite tout le monde à travers cette conférence à faire preuve de courage pour expliquer aux gens en quoi ça consiste l'émancipation, s'émanciper, se réapproprier un pouvoir sur soi-même pour se, se désaliéner de tout ce qui peut agir comme pouvoir sur nous, aussi bien la société de consommation que notre éducation, que des, que des habitudes euh, sociologiques, que la religion, que la philosophie, que, que le prêt-à-penser. Euh, ouvrir leur esprit d'une certaine façon. Je l'ai fait une dizaine de fois, la conférence en public. Les retours que j'ai de cette initiative, c'est que certaines personnes me disent « oui, ça m'a donné fait prendre conscience de quelque chose, des réflexions comme ça. J'avais l'occasion, il y avait quelque chose qui me trônait dans la tête, je l'ai fait. » Cette Conférence gesticulée, j'en attends aucun salaire, aucune reconnaissance. Même les objections, ça me démonte pas. Même au contraire, ça me permet de, de voir une zone d'homme que j'ai pas vue. Tout est bon à prendre, même si j'ai encore quelques petits degrés à gagner de l'ouverture de mon esprit, ça me, ça me provoque, ça me permet de me remettre en question. Cette nécessité de, de transmettre euh, ce savoir, je me suis rendu compte que la conférence gesticulée, c'était l'émancipation du citoyen, sa réappropriation de son pouvoir. C'était moi, mon parcours personnel, ça. Combien de lectures ou combien de conférences j'ai fait où on ressort de la conférence, on est complètement révolté. On s'est dit, oui, ça peut plus durer, il faut faire quelque chose, etc. Et puis, on va se coucher, le lendemain, on se réveille. Et puis, tout ça, toute cette espèce de, de, de, de révolte, elle s'est évaporée. J'avais découvert ça chez Henri Labori, l'inhibition de l'action. Cette inhibition du fait qu'on puisse être conscient de, de choses qui sont révoltantes, de problèmes socio sociologiques, tels que l'écologie, ou différents problèmes et que, en fait, on puisse ne pas euh, arriver à se motiver, à rentrer, euh, à se mettre, en, à passer à l'acte pour euh, aussi bien changer ses propres comportements ou euh, faire partie d'un collectif pour euh, faire changer les choses. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, justement, enclencher quelque chose, essayer de redescendre un peu, petit peu plus, pro, plus profond dans les causes psychologiques ou psychosociologiques de cette, euh, de cette inhibition. Il y a Henri Labori, aussi qui a dit que l'éloge de la fuite, il y a un bouquin qui a été récemment fait sur la controverse de, du bouquin d'Henri Labori sur l'éloge de la fuite qui dit que l'enfer de la fuite, que finalement de toute façon la vie nous ramène toujours à notre boulot, à notre, à notre travail là où on l'avait laissé en plan, donc on ne peut pas éternellement fuir et que c'est fatigant de fuir aussi, c'est une paire dans l'expérience dans sur l'inhibition de l'action effectivement ça permet de se sauver d'être sain et sauf face à une agression, mais ça revient toujours. quoi. conférence gesticulée c'est des savoirs chauds et des savoirs froids. Les savoirs chauds étant euh, ma propre expérience personnelle, mon incarnation de, du sujet. Et les savoirs froids, c'est comme si je faisais euh, comme un conférencier euh, un universitaire, je vais récupérer des savoirs universitaires dans des livres, sur internet, etc. C'est un ensemble de moyens qui est utilisé à la fois le côté humoristique, le côté sérieux universitaire, le côté incarnation. Le conférencier gesticulant partage son propre parcours et sa propre incarnation de son expérience. On partage notre expérience et ça parle aux gens, ça. Participer à la libération, à l'émancipation du citoyen par le citoyen. Je ne suis pas un universitaire, c'est ça aussi la richesse de la conférence gesticulée. L'éducation populaire, c'est l'éducation du peuple par le peuple. La conférence gesticulée, c'est l'émancipation du citoyen par un citoyen, lambda. un objet de communication, un objet militant, c'est peut-être le moyen le plus efficace d'arriver à, à faire passer un message la conférence gesticulée. J'en suis toujours convaincu, faire agir les gens, en plus de leur faire passer un message, à les inciter à l'action, à inciter à, à rejoindre un collectif. De La façon dont c'est construit, c'est très actif, c'est pour la mise en action. Pour le passage à l'acte, je n'ai pas trouvé mieux que ça. À l'origine, la question qui me motivait, c'était se libérer, être libre de toutes ces formes d'endoctrinement, d'aliénation de, euh, dont on a peur de sortir. Pour sortir de ces formes d'endoctrinement, de, d'aliénation, il faut se dépasser. Et pour se dépasser, il faut avoir du courage. C'était pour ça que j'en suis venu au courage. présente à travers ma conférence le courage et effectivement le courage c'est quand même quelque chose de complexe, mais on peut acquérir du courage en sachant euh, quels sont les différents éléments qui concourent à créer des freins. Pour justement, euh, ou le découragement, avoir connaissance de tous les éléments qui concourent effectivement à lever des moteurs pour, euh, pour pouvoir faire preuve de courage. On n'est pas comme ça courageux de nature, le courage, il euh, n'y a que, comme on dit, des preuves d'amour, on ne peut dire que j'ai fait preuve de courage, ça se traduit que dans l'action. Je incite les gens à devenir des philosophes bricoleurs pragmatistes. Un concept qui est assez intéressant chez un philosophe, un sociologue américain qui s'appelle John Dewey. Philosophe, c'est décider euh, d'apprendre à vivre et à mourir. Bricoleur, c'est cette capacité à résoudre tout un tas de problèmes pratiques, mais pas que pratiques, hein, aussi bien existentiels, et essentiels et existentiels de notre condition humaine. Et euh, pragmatiste, c'est-à-dire cette notion de ne pas rater une occasion, d'être sur le terrain, dans le concret, et dans l'action, et de passer à l'acte. Je rencontre le CODES, le Comité d'éducation à la santé. C'est un organisme départemental qui est financé par le département et la région. C'était en 2008. Et il proposait, l'obésité avait été déclarée comme cause nationale par le gouvernement Ros Roselyne Bachelot. Et il proposait donc une action éducative auprès des enfants de 11, 12, 13 ans pour les initier au marketing publicitaire dans le domaine des biscuits, des bonbons... Et donc je me greffe sur, sur, leur, sur leur action éducative et, euh, et je me rends compte là d'une première fois de qu'est-ce que c'était euh, encore plus l'abération, euh, ce qu'on pourrait appeler le, le, le non-courage politique. Euh, C'est-à-dire qu'on déclare une action qui est une, une cause nationale, l'obésité galopante chez nos enfants. Et puis on dit on va faire une mesure euh, d éducative. Et la mesure éducative, eh c'était euh, dans le département du Vaucluse qui, com qui comporte, euh, si on prend euh, les collégiens, et les, et, les, et les lycéens qui sont susceptibles de recevoir cette éducative, on arrive à un nombre de 45 000 élèves et pour l'année 2008, par exemple, ils avaient prévu une action éducative auprès de quatre classes, 120 élèves, donc on voit ce que ça représente le, le, la, la volonté politique. On, fait, on a conscience de quelque chose, on va faire quelque chose, on fait quelque chose, mais voilà, je vous laisse le seul juge de ce que peut représenter, représenter 120 élèves euh, euh, par rapport à à 45 000 élèves fait qu'on nous parle à, comme à des animaux, communiquer en publicité c'est le matraquage, le matraquage c'est le chien de Pavlov, hein. c'est faire saliver un chien, euh, euh, l'avoir conditionné à saliver parce qu'on lui fait tenter une clochette quoi. Il y a quatre façons de, de, de communiquer en publicité, c'est une des principales quoi. On nous maintient dans, la condition, dans une condition animale, euh, un conditionnement, un dressage comme on dit, un cheval, un chien, n'importe quoi, c'est du comportemental c'est du dressage, c'est pas du tout faire appel à l'esprit critique. pour lesquelles on passe pas à l'acte, c'est multifactoriel, il y, y a de nombreux facteurs. Ce qui m'a le plus étonné, la peur qui nous habite, la peur de quelque chose. quoi Et souvent quand euh, on parle de courage, on parle de passage à l'acte, on, on porte ses mains sur son ventre, comme pour euh, rappeler quand on parle de cette expression des tripes, quoi de, de, de cet étonnement, de, de, de comme le système digestif pouvait avoir un lien avec euh, l'exercice le, du courage. D'ailleurs souvent on a un noeud à l'estomac, c'est peut-être problématique euh, psychosystème, somatique aussi du système digestif et des blocages. C'est le, le, le côté euh, un petit peu ludique de ma conférence. Je, je présente effectivement euh, un objet que j'avais inventé. Donc je ne sais pas si c'est intéressant de révéler euh, qu'est ce que c'est, parce que c'est la surprise de la, aussi de la conférence et qui justement euh, fait le lien entre le cerveau et le système digestif et qui nous rappelle qu'effectivement toutes les situations de blocage dans lesquelles on se trouve, se répercute souvent sur le système digestif, pas que sur le système digestif, mais euh, effectivement ça rejoint aussi euh, euh, les dommages collatéraux euh, qu'évoque qu Henri Laborie par rapport à ses travaux d'inhibition de l'action. où en fait, quand on se retrouve dans une situation à problème et qu'on n'arrive pas à la résoudre, on fait souvent des maladies euh, psychosomatiques. Après tout, tout ce que j'ai pu être euh, découvert sur le système digestif, donc euh, par exemple on dit intestin, intestin ça veut dire intestus, dans la tête, quoi, l'étymologie le, le, du, du mot, euh, du mot euh, intestin et, et ce lien qu'il y a entre le cerveau et l'intestin. Toute la, la métaphore qu'on peut utiliser justement pour parler du courage et, et de la peur au ventre, ça a été une grosse découverte et qui m'a permis, en utilisant différents métaphores, de, de parler du courage, de cette récupération, de cette force qu'on qu peut avoir effectivement dans les tripes et que si on est pris, ça peut faire un nœud si on si ne on dénoue pas ce cette, cette, cette problème qui se répercute sur le, sur le dans le ventre. <musique> J'avais envie de faire quelque chose, à l'origine je suis inventeur, j'ai inventé des, des petits objets et la démarche aussi de l'inventeur, j'ai utilisé cette démarche pour faire des recherches effectivement psychosociologiques et découvrir tous les éléments qui constituent le courage. Quand j'étais encore dans les inventions, pour être un petit peu plus professionnel, j'avais repris des études, J'ai fait un BTS de communication et publicitaire pour maîtriser le marketing, l'étude de marché, pour ne pas s'investir dans une invention en temps et en argent pour rien. De ces études de publicité, déjà, j'en suis revenu assez dégoûté parce que je me suis rendu compte que, que la façon dont on nous parle en publicité, vraiment comme un des animaux, vraiment pas d'une façon qui, qui nous élève en tant qu'humains. Et ça m'a fait poser des questions sur mes véritables motivations d'invention. En fait, je recherchais un peu, d'une certaine façon, le Graal. Voilà, quelque chose comme ça. Une invention, si elle marche, on a du succès. Ça apporte une richesse personnelle, une forme de reconnaissance, etc l'amour des autres, je sais pas. Et j'ai complètement, euh, j'ai abandonné un peu les, les inventions euh, techniques. Et après, je me suis mis plus à faire des recherches euh, au niveau euh, psychologique. Il m'a fallu 23 ans pour être présent là devant vous, 23 ans pour me sentir légitime pour pouvoir parler du courage. Voilà, parce que je n'avais pas fait d'actes courageux et même si j'avais fait des actes courageux, j'ai eu la démarche un peu à travers ce que j'avais appris dans, dans les inventions, la recherche et développement, ou autrement en sociologie, ce qu'on appelle la recherche-action. Cette façon-là que j'ai eu de travailler, où non seulement je me, je me suis posé des questions sur ce que je faisais, parce que j'avais cette motivation un peu du professeur, c'est-à-dire après je, je me dis je vais pouvoir expliquer comment ça s'est passé, comment ça se passe. Parce que si j'avais, euh, comme certains fait des actes héroïques, mais sans me poser des questions, en quoi ça consiste, euh, qu'est-ce qui se met en marche, qu'est-ce qui ne se met pas en marche, où sont les freins, où sont les moteurs, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir compris, qu'est-ce qu'il faut dépasser, quels sont les réflexes inconscients qui se, qui se mettent en, en route devant un acte, un acte courageux, euh, jamais j'aurais pu après euh, à nouveau euh, transmettre et retransmettre. Re je cherchais vraiment quest à qu ce que je pourrais faire effectivement, pour faire passer un message ou comment faire passer un message. Et là, j'ai eu l'occasion de me retrouver à une conférence de Christian Morel, c'est le sociologue français de l'éducation de populaire. C'est là que je me suis rendu compte, c'est ça qu'il faut que je m'investisse dans l'éducation populaire. En m'inscrivant à, à la formation pour comment construire une conférence gesticulée. J'ai essayé dans un premier temps de, de me faire payer la formation par mon, mon employeur qui n'a rien voulu savoir. Bon, C'est un investissement qui, de plus de 1000 euros entre le, les frais éducatifs, euh, l'hébergement, les transports et tout. Et euh, j'étais trop motivé, je me suis payé à, sur, euh, avec mes propres deniers la formation. Heure et demie on va dire et puis euh, je peux pas parler de tout pourtant c'est un sujet complexe et compliqué il faut que j'arrive à dire l'essentiel c'est ça mon souci aussi la difficulté quand on n'est pas connu déjà des fois j'avais tendance à critiquer ouais quand quelqu'un est connu les gens ils viennent le voir mais parce qu'ils viennent voir la vedette etc mais en fait, euh, euh, je me rends compte que, et ça c'est un peu un raisonnement euh, de, de, la, de la publicité, ce qui est important, c'est no multiplier le nombre de contacts. comment on sait que de toute façon même, il y a des gens toujours qui ne seront pas touchés, mais qui viendront que par curiosité. Il y a ceux qui viendront euh, par curiosité, mais qui ne sont pas intéressés, mais finalement, ils partiront touchés, alors qu'ils n'auraient jamais imaginé toucher. Pour augmenter euh, la, la possibilité de toucher les gens, effectivement, il faut augmenter, euh, et c'est un intérêt de la, de fait, du fait d'être connu. Alors le fait de ne pas être connu, en même temps des fois l'autre fois j'ai fait la conférence devant cinq personnes mais ça m'a pas du tout démotivé parce que je suis concentré dans ce que je fais je suis passionné par ce que je fais et puis il suffit qu'il y ait une seule personne que ça touche après on revient sur l'histoire du talmud qui dit qu'une seule qui est touchée j'ai sauvé le monde voilà bon ça reste gratifiant, ça reste motivant et puis, et puis en même temps c'est un entraînement. Quand je dis, je dis aux gens ne ratez pas une occasion d'être sur le terrain, et je, je, je, je, je dois d'abord incarner ce que je dis, quoi, pour être crédible, le, ça passe par là. Quoi. Même s'il y a deux personnes, bah, je fais la conférence, s'il y en a 30, bah, c'est pareil. Et puis après, l'intérêt qui est du monde, voilà, c'est de pouvoir toucher les gens. Après, c'est les lieux aussi, les lieux, les occasions, les yeux qui s'y prêtent, où il n'y a pas besoin de faire de communication parce qu'ils ont leur réseau, donc ça c'est facile. rater euh, une occasion d'être sur le terrain. De la plus petite occasion, la moyenne occasion et après grandes occasions, il y a effet, effectivement un effet d'entraînement et, et on augmente euh, aussi bien euh, sa confiance en soi, euh, chose dont on parlait tout à l'heure, et, euh, et, et la volonté aussi. Ça, ça a l'air facile, volonté, il faut de la volonté, il faut de la motivation, etc. Et en fait les ressorts euh, de la volonté, de la motivation, du courage sont tellement euh, diverses et complexes qu'il euh, faut absolument euh, être informé de, de, de, de tous, tous ces éléments qui sont des éléments aussi bien psychosociologiques, même philosophiques. Quand on achète un appareil, un appareil ménager, on lit la notice en long et en large, on essaye de comprendre comment ça marche, si j'appuie sur tel bouton, il va y avoir telle réaction, et on devrait faire exactement de la même façon avec nous. C'est-à-dire avec soi-même, euh, pourquoi je ne fais pas si, pourquoi si je fais si comme ça, euh, mes, mes, mes sensations, mes émotions, euh, euh, tout ce qui, tout mon fonctionnement. C'est le « connais-toi toi-même » de Socrate aussi. Hein. Je ne fais que redire une, une chose qui différemment, euh, que, que ce soit Socrate ou Henri Laborie ou d'autres qui l'ont dit, euh, de, de, de, de, de se connaître pour, pour pouvoir effectivement euh, composer avec soi-même et, et composer aussi avec la société dans, la, dans laquelle on est. I'm